c'est guénolé pour évangile hit music et c'est essentiel et Ce monde à miroir un mirage J'étais entré dans tous ces rouages, absence de courage, j'ai lu cet ouvrage Ma vie je la veux plus à ton image j Oublie le sillage, regardez au loin sur ton chemin Mon être entier est entre tes mains Je ne manque de rien car tu m'entretiens Mon seul désir père c'est d'être tiens Mon appel tu le connais, je ne t'apprends rien Je me sens limité, je ne t'apprends rien La vie est difficile, je ne t'apprends rien tais toi donc j'ai tout, c'est mon plus grand bien Amassé pour le ciel car je suis éphémère Diffuser l'amour et la paix en ces terres Oubliez mon passage quand je viens en ces terres Que de bons sens et de vie sont en ces terres mon nom compte c'est le sien qui est essentiel Jésus-Christ a vaincu, c'est pas séquencelle Tu es sauvé, Jésus-Christ référentiel A la droite du très haut, le référentiel Y'avait pas de cierge quand je suis parti en fumée Tout est concret, j'ai vécu, je viens pas t'en fumer Tout est clair, j'ai la vie même quand je suis consumé J'écoute les avis, mais c'est en priorité ah, ah. Ah. Je me suis fixé sur l'essentiel, je tourne en rond Jésus prends soin de mes pensées. Je te donne tout, pas que du partiel. J'ai laissé derrière moi ce qui est ma vie ancienne, pas simple mais c'est essentiel. Fixé sur l'essentiel, je tourne en rond Jésus prends soin de mes pensées.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 pour Evangelic Music. Hey, j'ai laissé derrière moi ce qui est ma vie ancienne. Pas simple, mais c'est essentiel. Wow.